Je suis Gabriel, je m'appelle Gabriel, j'ai 32 ans. Donc moi j'ai un, un parcours un peu, un peu éclaté, j'ai grandi dans l'Ain, en Berrian-Bugey. Euh, famille, euh, famille catholique, euh, école, lycée, pri, ben, école, collège privé, lycée classique, voilà. Bon à l'école, euh, après je suis parti faire des études d'archi à Lyon, pour euh, tout arrêter, parce que, euh, parce que ça ne me correspondait pas. Euh, et... Ça ne me, ça me correspondait pas, le fait de ne pas faire de manuel, le fait. Euh, j'étais pas moi, donc j'ai tout envoyé bouler. Et, et euh, euh, vois, hein, là, j'avais. J'ai l'impression j'ai envoyé bouler, j'avais euh, 21 ans. Euh, 21 ans, ouais, donc j'ai saboté mon, ma, mon école d'archi. J'ai quand même fini par passer mon diplôme l'année la, d'après. Et, euh, et je suis parti vivre euh, donc en squat, en fait, euh, complètement. tout voilà, j'ai eu besoin d'un voyage, un gros voyage euh, social initiatique qui m'a fait me découvrir moi-même. Et je me suis découvert manuel, que je ne savais pas avant. Et euh, ben, En fait, j'ai commencé par la mécanique vélo. J'ai été, euh, Je suis allé dans des ateliers de mécanique vélo associative et, euh, et je suis devenu bénévole et euh, j'ai apprécié. Et euh, De la mécanique vélo, ça m'a amené après à la soudure. Je suis devenu métallier. Euh, j'ai quitté Lyon, Moi, je, je le fais court et je reviendrai après, mais j'ai quitté Lyon, j'ai rencontré Flo, qui est forgeron-coutelier, qui m'a transmis son amour de la forge et de la coutellerie, aujourd'hui je suis coutelier à temps plein. Euh, et c'est marrant parce que, au fur et à mesure de tout ce parcours-là, je me suis rendu compte que ça faisait écho à des choses de mon enfance que j'avais en fait laissé tomber et oublié. Euh, Manuel, pendant, quand j'étais gamin, j'ai toujours adoré euh, démonter des trucs, euh, voir comment les choses fonctionnaient, démonter des, des, des, des machines à écrire, des vélos… Euh, voilà, et, et je rendais fou mon père parce que je cassais tout. Mais en fait, j'avais besoin d'avoir ce rapport tactile aux choses pour les comprendre, en fait. Et après, bah, je l'ai perdu et finalement, ça m'a rendu bah, malheureux. Et retrouver le manuel, bah, aujourd'hui, ça m'épanouit à fond, en fait. Euh, voilà. Donc, euh, c'était un petit parcours. Entre temps, j'ai fait des bijoux en matériaux de récupération. J'ai euh, voilà. Comment ça devient la créativité et qu'est-ce que tu trouves dans la forge Alors, moi, dans mon activité, il y a de la forge, d'une part, mais pas que. C'est-à-dire que je forge essentiellement soit pour faire des démos, soit pour faire du damas. Euh, le reste du temps, quand je fais des couteaux pliants, c'est aussi de l'acier découpé. Des fois, j'ai que du travail à froid, en fait. c'est pas de travail à chaud. Donc, c'est deux aspects un peu de ma personnalité. Moi, ce que j'aime bien dans la forge, c'est ce côté... Euh sensoriel. En fait, on ne peut pas intellectualiser la forge. Faut... C'est euh, l'œil qui va savoir la température. C'est euh, nos mains qui vont savoir le mini micro-angle qu'il va falloir donner pour que la pièce va se déformer dans le bon sens. C'est euh, le son sur l'enclume qui va nous dire euh, si on a bonne température ou au bon endroit. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est quelque chose qui m'apaise là-dedans parce que ce n'est pas intellectuel du tout, en fait. Dans le reste de mon activité, c'est euh, du petit roulement à billes, de la mécanique de précision, du, euh, du fraisage au centième de millimètre, des trucs compliqués. Mais pour moi, c'est une attention au détail que j'ai depuis que je suis gamin. Euh, j'ai toujours adoré soit dessiner des micro-villes, des petits trucs en détail, soit avoir du détail dans les choses. Bah, démonter une machine à écrire quand t'as 8 ans, c'est qu'il y a un truc que voilà, tu aimes bien les trucs bizarres qui bougent et qui sont tout petits. Quoi. <rire> Donc ça, mais voilà, c'est encore un autre aspect de personnalité. J'aime bien jongler entre les deux parce que euh, faire que de la mécanique de précision, euh, ça, je pense qu'à un moment, ça, ce serait névrotique. Faire que de la forge, à un moment, je pense qu'il me manquerait une profondeur aussi là-dedans. Et j'aime bien jongler entre les deux. Et le côté créatif, c'est-à-dire qu'il y a aussi du dessin avant, on va dessiner le couteau, on va imaginer les choses, quel matériau on mettre, des accords de couleurs, de textures. Ça, Après, je ne sais pas trop d'où ça me vient, je pense que j'ai toujours eu un peu ce goût-là, le goût du dessin, de la photo, de la peinture, des arts graphiques. j'ai l'impression un peu aujourd'hui que dans le couteau, j'arrive à synthétiser plein d'aspects, plein de personnalités dont même je n'avais pas conscience. En fait, Souvent, je dis, moi, la coutellerie, ce que je trouve génial, c'est que c'est un rapport à moi, en fait. Dans, dans cet artisanat-là, j'apprends à me découvrir, à me rencontrer. Euh, et quand c'est en difficulté, quand je suis face à un échec, un truc que je ne comprends pas, bah, ce n'est pas forcément facile. Du coup, euh, Mais par contre, bah, j'en sors toujours grandi, en fait. Et ça, c'est bah, passionnant. Tu me montres une de tes créations. Oui. Alors ça, c'est un couteau… Donc... Tu montes un petit peu à ce niveau-là. Ouais, ouais. Ça, c'est un couteau que j'ai fait pour un copain. On a fait un échange de couteaux. C'est un couteau pliant euh, avec une mécanique. Donc. Voilà, couteau qui s'ouvre et qui se ferme à une main. Avec une mécanique qu'on appelle liner log, donc il y a un verrouillage, c'est peut-être un peu compliqué à expliquer comme ça, mais par l'arrière de la lame, en fait une lamelle qui vient verrouiller l'arrière de la lame. Donc moi ce que j'aime dans cette mécanique c'est le, euh, le côté ludique, on peut jouer avec, et je passe mon euh, temps à la maison, je clac, clac, j'ouvre. Ça c'est un des trucs, moi je suis parti dans cette mécanique là dans le couteau parce que ce côté euh, quasi, presque jonglerie, quoi, ce côté euh, maniaque du manuel, voilà, c est, c est, ça me parle vachement. À quel âge et quels sont tes projets ultérieurs parce que est sûr qu'on a plein, quand même. Alors, bah, j'ai 32 ans. Euh, projet En vrai, j'ai pas vraiment de projet. Euh, je crois que mon principal projet, ça va être peut-être un peu euh, bisounours, mais c'est d'être heureux, en fait. Ben, c'est con, mais euh, j'ai l'impression que toi, dans ma vie, j'essaie toujours de mettre en place les choses pour euh, pour être heureux, parce que ben, je pourrais euh, me prendre la tête sur la coutellerie et avoir 1000 projets, et que, sinon, ça ne me rend pas heureux non plus. Après, des idées, j'en ai long comme le bras, quoi. Des, euh, des nouveaux dessins de couteaux, des nouveaux matières, des collabs avec des copains. Un copain qui est bronzier, qui est en train d'installer son atelier. Moi, j'ai trop envie qu'il me moule des pièces de couteaux en bronze, ou des copains qui font de la gravure, ou euh, voilà, des, des nouvelles idées de Damas. Des, euh, voilà. des, des idées, j'en ai long comme le bras. Et puis, euh, j'adorerais me remettre à la photo. J'adorerais euh, faire euh, bah, du dessin, des... Voilà, du... En vrai, voilà, j'ai pas des bases de projets, mais voilà, l'idée, j'en ai... Euh... Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui veulent, qui veulent se lancer dans ces métiers artisanaux et qui ont n'ont pas forcément la conscience de tout ce qu'il y a à voilà, euh, Je leur dirais qu'on n'a qu'une vie <rire> et, que, euh, et que si on la kiffe pas, euh, si on n'en profite pas, personne ne fera pour nous en fait. Pas, comme je dis, ce n'est pas, pas une voie facile, hein, c'est une voie exigeante. Euh, on est tout seul avec nous-mêmes, euh, on est tout seul face à nos échecs, face à nos réussites. On est tout seul avec la pression de la thune, la pression de. Euh, bah, quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. On n'a pas, euh, pas de chômage, on n'a pas… Moi, euh... ouais, ça, euh, ça fait 10 ans que je vis de que dalle, que si je me coupe un doigt, euh, je suis en galère, quoi. Une... C'est le prix de la liberté, mais pour moi, c'est un choix qui m'est propre. Pour ça je ne pourrais pas dire à quelqu'un « prends cette voie, c'est la meilleure voie ». si tu te sens l'envie de prendre cette voie, fonce », en fait, parce que… Euh... Ouais, parce que des, des, des, des portes ouvertes dans la vie, on n'a pas a pas tant que ça. Il faut savoir les, les, les, les prendre quand elles s'ouvrent. Et voilà. Par contre, il y a une exigence. Mais pour moi, j'ai toujours préféré la contrainte d'être indépendant et potentiellement de galérer que la contrainte d'être salarié et de ne pas choisir mes horaires, mes vacances. Mais euh, voilà. Ça m'appartient. C'est mon choix. Euh, mais euh, voilà. Il me... Moi, en tout cas, il m'apaise vachement. Ouais. <rire> Avec plaisir.